On a été tous les deux diplômés du Master Économie et Droit de la Concurrence en 2013, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je suis économiste au sein d'un cabinet de conseil en économie de la concurrence. Moi, je suis avocat en droit de la concurrence à Bruxelles, dans un cabinet américain. Et en ce moment, je suis détaché en Suisse, chez Nestlé, pour une période de 6 mois. Les compétences que TSE m'a apportées, moi personnellement, c'est vraiment cette formation scientifique qui est très solide. Euh, qui me permet euh, d'être en contact avec des économistes. Et de manière générale, je dirais que cette formation économique, pour les candidats que je rencontre et, et qu'on a sélectionnés dans, dans mon cabinet par exemple, euh, cette formation scientifique leur permet d'avoir beaucoup de bon sens, de prendre du recul sur les questions qui leur sont posées, de toujours réagir de la bonne manière à des problématiques qu'ils n'ont pas encore rencontrées. Et je dirais principalement, c'est ce point-là et bien sûr, le côté économie et droit de la concurrence qu'on retrouve dans très peu de formations. Alors, je pourrais rajouter un point à ce que vient de dire Clément, euh, c'est la proximité avec la recherche qui nous permet d'être à la frontière de ce qui se fait euh, de mieux et d'arriver directement dans la vie professionnelle en ayant déjà réfléchi à des questions qui en réalité sont très récentes. J'interagis en fait de plusieurs façons avec TSE et depuis la sortie euh, euh, du master, régulièrement pour venir recruter des candidats, on vous retrouvera en novembre prochain, euh, on intervient aussi euh, dans des cours euh, avec Clément euh, à peu près chaque année euh, et on a aussi des événements à l'Uni qui ne peuvent pas forcément se tenir à Toulouse mais qui ont lieu à Paris ou à Bruxelles. C'est toujours un plaisir de trouver des anciens, soit de nos générations et des générations qui nous ont suivis. Moi j'interviens aussi à TSE avec Gabi, on donne des cours, également on recrute des candidats. Il y a aussi l'executive education à laquelle on participe. Je pense aussi, il faut le dire, TSE prend en compte l'avis de ses anciens, des alumni, pour préciser ses programmes de formation, les enrichir et viser une formation qui est toujours la plus adaptée à la demande du monde professionnel. Et principalement, c'est mes points de contact avec TSE.